him of course in the darkest place along with every soul burned to ash in your precious tree where is she <laughs> go on kill me you'll send me right to my lady beyond the veil she shattered Oh, Tyrande, high priestess, night warrior, completely powerless to stop the coming. Ah ça fait tellement plaisir de retrouver notre petite Tyrande, euh, du coup bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, alors j'ai laissé la vidéo en anglais parce que les... les dialogues, alors déjà parce que la version française n'est pas disponible, hein, soyons honnêtes, mais en plus la version, j'aurais pu attendre la version française mais honnêtement les textes sont pas spécialement compliqués, euh, pour ceux qui ne sont pas qui ne manie pas la, la langue de Shakespeare, euh, tout simplement, donc, alors, on va, on, va, on va débriefer un petit peu tout ça, mais au départ, ce que dit Nathanos, c'est tout simplement, euh, est-ce que c'est le mieux que vous puissiez faire, euh, en se foutant de la gueule des, des, des héros, parce que c'est nous, globalement, euh, cet événement, bien sûr, je vais quand même rappeler un peu le contexte, hein, c'est euh, le pré-patch, les événements du pré-patch, donc, on va devoir affronter les armées euh, du fléau libéré depuis que le casque a été brisé par Sylvanas dans la cinématique d'intro de Shadowlands. Les événements du pré-patch, du coup, eh bien, amènent le euh, fléau qui attaque euh, les différentes capitales, etc. Le truc, c'est qu'en fait, ce fléau libéré, déchaîné, euh, c'est tout simplement. Il est tout simplement mené et orienté de manière euh, marionnettiste, enfin, comme des marionnettistes. Par le culte des damnés, donc euh, bah, les serviteurs de Kel'Thuzad, euh, sachant que alors il euh, y aura spoiler dans le titre, hein, mais bon, voilà. Je... <rire> mais euh, du coup, euh, c'est vrai qu'en fait, ils sont menés par justement ces forces là. Et au final, et eh bien euh, en parallèle de la défense et de l'affrontement des différentes goules etc., du culte des damnés, et eh bien on va aller traquer Nathanos, puisqu'on doit euh, traquer euh, la euh, reine Banshee, donc Sylvanas. Au final, Sylvanas, elle a traversé bien sûr le portail, donc elle est du côté euh, bah, elle est chez, euh, elle, est, euh, elle est dans les terres d'ombre, elle est dans l'ombre terre. Et du coup, eh bien, Nathanos, lui, il est retourné euh, dans la ferme euh, des Maris, je crois, le nom. Euh, la ferme des, Donc la ferme tout simplement donc, dans les malterres de l'Est, hein, les Plagelands. Et au final, il est l'endroit où on le découvrait à Vania, donc bien sûr c'est un hommage, et si vous jouez à WoW Classique et que vous vous cassez le cul à monter à niveau 58, un truc comme ça, et que vous faites les quêtes dans le coin, bien, vous voyez Nathanos de l'époque, et du coup c'était dans la ferme des Maris, je crois le nom exact, donc c'est là-bas. Il revient à l'endroit où on l'a découvert, le, là où tout a commencé, ça se termine. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, du coup, et bien c'est ça la thématique, on doit vaincre le lieutenant de Sylvanas. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se posait la question, euh, est-ce que Nathanos allait mourir ou pas Et s'il mourait, qu'est-ce qui allait se passer parce qu'on savait déjà qu'il allait mourir si on avait suivi un petit peu le pré-patch et tout, on savait déjà qu'il allait mourir. Mais euh, nous ce qu'on se posait comme question, notamment avec Eva, c'était euh, bah, justement s'il meurt, normalement il va dans l'antre, hein, si on respecte euh, la ligne directrice. Et du coup bah, il va euh, dans les bras de Sylvanas, c'était un peu ce qu'on s'était dit. Alors déjà j'aime beaucoup, parce départ il se bat avec les héros, là il y a une éclipse qui arrive. Alors je le rappelle, certains pourraient dire que c'est les pouvoirs de la guerrière de la nuit, mmh, ce serait oublié que dans Warcraft 3, Tyrande, vous pouvez faire des éclipses, et euh, bah c'est le pouvoir des lunes, tout ça, tout ça. Et c'était d'ailleurs un pouvoir des elfes de la nuit qu'on achetait à, le, à, li, à, à, à la boutique. On faisait des éclipses pour pouvoir justement régénérer les elfes de la nuit et faire euh, proc le passif des elfes de la nuit, tout ça, tout ça. Donc c'était déjà un outil de gameplay très présent et qui, du coup, bah, dans le lore, s'est expliqué par les pouvoirs des, des, des, des prêtresses de la lune. En l'occurrence, bah, la Tyrande, elle est encore plus proche, elle a encore plus de pouvoir, notamment grâce à la lune. Donc, bah, elle est capable, encore une fois, comme à Warcraft 3, de faire des éclipses. Évidemment, là c'est l'éclipse de la guerrière de la nuit Donc c'est quelque chose d'un peu plus violent hein, ça crée de... Alors on s... je pourrais pas savoir si le brouillard Est créé par Tyrande ou si de base hein, Les malteurs de l'Est c'est pas censé... Est censé y avoir du brouillard aussi Donc est-ce que c'est juste la couleur qui change En tout cas ce qui est assez intéressant C'est que du coup Nathanos Se prend une grosse flèche Alors ce qui est rigolo parce que ceux qui connaissent le modèle de Tyrande uh, Night Warrior uh, en Guerrière de la Nuit, bah, elle n'a pas d'arc. <rire> Donc euh, d'où vient la flèche. Hein. Heureusement qu'elle est faite hors champ parce que n'a pas d'arc. Mais bah, bah, oui, Tyrande, elle manie encore l'arc, elle manie les lames aussi. C'est une guerrière accomplie, elle manie plusieurs armes. Hein. Ce n'est pas qu'une chasseur, c'est pas qu'une prêtresse. On sort des carcans, bien entendu. Euh, ce qui est, ça, ça met ce, ce plan qui est assez sympa. Il se fait à moitié. Elle, elle, elle, elle, elle. Le tir est tellement fort que ça le elle, elle, elle plonge contre le mur. Alors ça, pour le coup, c'est assez réaliste, hein pour ceux qui aiment l'archerie, tout ça, tout ça. Quand tu prends une flèche, généralement, c'est pas juste... Ah oh. <rire> Non, normalement, ça fait très très mal. Hein, ça. <rire> Et ça peut pousser en arrière, hein, bien entendu. Euh, du coup, là, il dit, ah, ça commence à devenir intéressant. Tiens, j'en profite pour parler, d'ailleurs. Euh, le doubleur en anglais, je connaissais pas trop le doublage de Nathanos en anglais. Je le trouve plutôt qualitatif, mais... Euh... Pour le coup la Tyrande je la connaissais Et je trouve franchement que les voix françaises sont meilleures Alors pour Tyrande pour moi c'est indiscutable euh, Pour Nathanos honnêtement le, le, le doubleur anglais se, se, se vraiment fait un super taf euh, Même si j'ai une préférence personnelle euh, Sur euh, le Nathanos français Mais honnêtement le, le doubleur anglais fait un excellent taf Pour Tyrande je trouve qu'il n'y a, a, a pas photo La doubleuse française fait bien mieux le taf Mais bien sûr c'est personnel Bon là, très badass, hein, ça reste un mort-vivant, donc euh, il s'arrache euh, la flèche euh, sans douleur. Et là, Tyrande arrive, et elle nous rappelle que c'est une grande prêtresse des lunes. Et bah, ça, c'est quasiment l'ultime de Tyrande dans Warcraft 3 aussi. Hein. Donc ça, c'est aussi ça. Vous, vous voyez là, vous allez dire « Ouais, t'es chiant avec Warcraft 3 ». Non, mais c'est important, pour le build-up de la vidéo, c'est important, puisque bah, on revoit une Tyrande qu'on connaissait à Warcraft 3. Euh, et du coup, bah, là, évidemment, alors normalement, elle fait une grande... Un grand truc pour rappeler Elune, là elle a même pas besoin, elle est directement connectée, bam Il y a les éclats lunaires, alors on met le bruit de l'éclat lunaire de Warcraft, euh, enfin de World of Warcraft. Euh, et elle fracasse les fameux chiens euh, de Nathanos. elle est les sombres dogs, elle les défonce. Et elle arrive dans ce 1v1, alors je rappelle que ces deux personnages se sont déjà affrontés à Darkshore un hein, sombre rivage, ils s'étaient affrontés dans les événements qui amènent le front de guerre, et euh, Tyrande avait gagné d'ailleurs, mais euh, elle en avait, alors j'aimerais qu'elle avait galéré, parce que tout dépend, si vous jouez côté Horde, on a l'impression que Tyrande galère, parce que vous tapez Tyrande, si, côté... si vous jouez côté Alliance, euh, on aide Tyrande qui s'en sort très bien, mais euh, Nathanos euh, va, va intervenir, etc. Et du coup, bah, ça dépend un petit peu de l'angle. Mais comme canoniquement, bah, c'est le front de guerre de, de sombre rivage côté Alliance qui, qui est canon, la victoire, etc. Et qu'elle a le pouvoir de la Garde de la Nuit. Bon, elle maîtrise quand même un petit peu Nathanos, même si le combat était beaucoup plus serré que là où là Tyrande va, va, va le détruire. Alors, on en a déjà parlé. Je vous laisse aller voir la vidéo, bien sûr, euh, sur les enlèvements. Euh, on a déjà parlé de la marque, donc je ne viendrai pas dessus. Ça me permettra d'économiser un peu le temps. On me dit que mes vidéos sont toujours trop longues. J'économiserai. Mais il y a toujours, bon, je suis obligé de le rappeler du coup, mais il y a toujours la marque qui n'est plus comme avant, hein, Puisqu'on voit que ça affecte sa peau, qui est à moitié en train de se euh, c'est ce, un peu des stigmates de l'affliction qui commence à corrompre Tyrande, alors quand je dis corrompre c'est pas en mode dieu très ancien ou quoi que ce soit commencez pas à aller voir du guinotte partout euh, c'est tout simplement le fait que bah, en fait, le pouvoir euh, de la guerre de la nuit est en train de la consumer, donc elle est en train de se de, de, de subir de plein fouet les, les effets du pouvoir de la, de la guerre de la nuit, donc elle commence à avoir des stigmates de cette puissance qui, qui d'un côté la renforce mais d'un autre côté est en train de la tuer en fait Alors j'aime beaucoup la manière de combattre de Tyrande, j'aime énormément la manière de combattre de Tyrande qui est extrêmement, Alors, on dirait une danse en fait, on dirait vraiment une danse, ça me rappelle un peu Final Fantasy X, vous savez Yuna qui faisait sa danse de l'eau, tout ça tout ça, Alors, on dirait vraiment une danse, et pour le coup c'est vrai que faire en sorte qu'un elfe combatte, c'est très dur, souvent on a l'impression que c'est juste un, un humain mais avec des grandes oreilles, pour le coup là on a vraiment le côté athlétique, le côté danse, le côté euh, agile et beau, je trouve... De, de, de Tyrande donc c'est vrai que c'est plutôt bien fait d'ailleurs je pense que certains pourraient dire que le, bat, le combat sylvanas torfang euh, on voyait un peu la Sylvanas danser aussi dans ce style donc on a vraiment le côté agilité de l'elfe etc et en plus de ça bah, elle l'éclate mais ce que j'aime beaucoup c'est le côté froid on, on dit souvent en ce moment que Tyrande est complètement, euh, complètement euh, en furie et qu'elle veut tout casser, tout tuer etc son combat est extrêmement froid au final, regardez, son, regardez sa tête regardez sa manière de faire bien sûr elle est en colère Évidemment, Tyrande est en colère. Ah, J'ai du... même pas vu, mais il y a du sang du coup. Il y a du sang. Du sang Du. De la liqueur. Donc là, tes pouvoirs se sont renforcés. Ça fait écho justement à la dernière bataille où ça avait été un peu plus dur, un peu plus serré. Où est-elle Évidemment, elle parle de Sylvanas. Alors au début, j'avais compris Wizzy, mais je m'étais dit avec le joli. Mais le problème, c'est qu'on sait pas encore vraiment qui est le joli et tout ça à ce moment-là. Donc. Il dit within donc dans, euh, dans, dedans. Voilà, donc elle est tout simplement dans l'endroit les, les plus sombres, les plus ténébreux. Parmi avec toutes les âmes de tes précieux. Enfin, avec toutes les âmes, en gros, toutes les précieuses âmes des elfes qui sont morts hein, pendant la 4 guerre, pendant BFA. Et notamment ceux qui sont morts pendant... avec ton arbre, <rire> ton précieux arbre. Nathanos qui a toujours été un gros con. Hein. D'ailleurs, beaucoup de gens, on en parle souvent en stream avec Eva, mais la plupart des gens sont en mode Ah, Nathanos, moi je l'aime pas, il est antipathique, etc. Bah ça veut dire que Blizzard fait bien son travail, puisque le personnage doit être antipathique. Et là, par exemple, ça l'amuse, il rigole, tout ça, tout ça, ça le fait rire. Il a la merci de tirer et ça le fait rire. Euh, du coup, il lâche des, des, des pics, etc. On dirait un troll d'internet, évidemment, euh, un hater d'internet qui euh, continue de lâcher sa saloperie et son, son acide. Et en l'occurrence, eh il dit euh, tout simplement que voilà, ça le fait rire, et, euh, puisque bah, Sylvanas est avec les âmes des défunts, cales d'oreilles, de Teldrassil et autres. Et euh, de Darkshore, d'ailleurs. Donc là elle insiste, c'est bien mignon tes petites palabres, mais moi je veux une location, je veux une localisation plutôt, je veux un endroit, un endroit exact. Donc on voit encore bien sûr le côté très froid de Tyrande qui cherche même pas à l'insulter ou quoi que ce soit. Elle veut des réponses, elle est là pour des réponses, elle est là pour des infos. Allez, allons, vas-y Tyrande, tu moi Tu vas juste m'envoyer dans les bras. De ma lady, de madame dame, for the lady, bien sûr, de la dame noire. Tu m'enverras directement dans les bras de madame. Donc ça le fait rire parce que s'il le tue, il sait très bien où il va aller et c'est là où est sa place, c'est-à-dire proche de la dame noire, à travers le voile, à travers le voile qu'elle a brisé. Alors, t'irond. Tyrande, grande prêtresse, la, guerre, la guerrière de la nuit, qui est totalement, euh, totalement euh, comment dire, totalement inutile, totalement, euh, totalement victime de la situation qui la dépasse. En gros, elle est incapable de pouvoir euh, l'arrêter. Elle est incapable de pouvoir arrêter T euh, Sylvanas. Elle est totalement euh, désarmée face à Sylvanas. Ah. Et là, Qu'est-ce que ça fait plaisir Qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver Tyrande Et là, bien sûr, le Fortel Dracil, mais elle ne le dit même pas en mode Fortel Dracil ou quoi que ce soit. Fortel Dracil, comme si, comme si euh, ça ne l'intéressait pas de faire ça et que elle, elle faisait ça pour, pour autre chose, enfin, que c'était juste une sombre besogne à, à accomplir mais fortel Dracil évidemment pour Tel Dracil l'arbre qui a brûlé que Sylvanas, Nathanos ont fait brûler et euh, je trouve que c'est excellent parce que c'est totalement, to totalement la tyranne c'est c'est totalement la de Warcraft 3 celle qui se bat pour son peuple celle qui peut être à la fois la douce Panthère qui prend soin de sa famille, de ses enfants, etc., de son époux, de, de, son, de son clan. Et d'un autre côté, celle qui montre les griffes, qui est capable de fracasser du monde. La Tyrande, c'est cette Tyrande-là qu'on n'aime pas forcément un aspect ou l'autre, les deux aspects. Et là, en l'occurrence, on a la, la, la, la, la... Oh, faut que la Tyrande, bien entendu, qui est beaucoup plus proche de la Tyrande originelle de Warcraft 3. Je sais qu'encore une fois, beaucoup de gens ont gueulé sur Tyrande qui trouve que Tyrande a changé avec BFA, elle est devenue elle est devenue, euh, froid, elle est devenue sanguinaire, une furie, blablabla, bla bla bla, elle va mal tourner, c'est probablement le dieu très ancien, on connaît ce genre de choses, hein, je connais bien sûr ce genre de, de discours. Moi personnellement, je retrouve la Tyrande. Ça fait 15 ans en fait que j'attends une tyrande comme ça et que les elfes de la nuit se comportent comme ça. Parce que si vous avez joué à Warcraft 3, les elfes de la nuit, c'est pas Ah, quelle la nature révèle Que ça, ça c'était les Dryades. Et même les Dryades, elles foutaient de... Elles te tartinaient la gueule. Donc c'était les, les elfes de la nuit depuis 15 ans, c'est Ah, j'aime la nature, ah c'est beau, <rire> c'est tout. Et la petite animation là de la con là, en mode je sautille. C'est pas ça les elfes de la nuit. Ça c'est un aspect et qui est en plus assez mineur. C'est euh, vous, nous, vous nous vous en prenez à nous, on va vous défoncer. C'était, euh, rappelez-vous, les grands discours de Grommel Scream et des orques en mode C'est les guerriers les plus puissants qu'on ait jamais combattu, euh, ce, sont, ce sont des femmes. <rire> c'était vraiment cet aspect-là, c'était vraiment les combattantes sauvages sans pitié, euh, qui, qui feront tout pour protéger leur, leur terrier, leur, leur, leur, leur louveteau, leur. leur. leur... Leur, leur, leur lionceau, etc. C'est vraiment ça, les elfes de la Nuit. Donc, euh, retrouver cette Tyrande-là, ça fait extrêmement plaisir pour moi. Euh, au passage, on retrouve la chouette, mais qui est un modèle de hibou, bien entendu, hein, parce qu'il n'y a pas de modèle de chouette. Euh, C'est Doritur, je crois, le nom exact de, de la chouette. Euh, ça me fait rire d'ailleurs, il manque, alors je m'attendais à un petit plan où on l'entend on ululer et on l'entend à la fin, euh, puisqu'elle elle cherche bien sûr des financements participatifs sur internet, ulule, non pas du tout. Euh, et surtout je m'attendais à un plan sur la lune à la fin, pour un mode, bon bah voilà c'est Elune etc qui donne son pouvoir. Pas du tout, ils l'ont pas fait, ils sont pas tombés dans, dans ce truc là, je m'attendais à le voir et pas du tout. En tout cas, pareil, la petite musique qui fait très orientale, ça peut faire penser un peu au, au thème Draenei d'ailleurs de, de, de World of Draenor Mais un côté très exotique, très oriental de la musique Qui rappelle euh, bah en fait les Elfes de la Nuit euh, donc, Alors c'est une musique qui est composée à BFA Si je ne dis pas de bêtises qui était de BFA de toute façon Mais cette musique hein, qu'on entend euh... Quand elle dit Dracil, Voilà celle là Ça fait vraiment très musique orientale et encore une fois, bah, c'est assez, assez intéressant puisque les elfes de la nuit à Warcraft 3 c'est un mélange entre le Japon et euh, surtout bah, les Amérindiens. Hein. C'est vraiment ça, les elfes de la nuit principalement. Alors vous allez me dire oui, sous Ashara, etc. C'est grec, oui, romain même plutôt. Mais euh, les elfes de la nuit qu'on connaît euh, sous la civilisation de Malfurion et de Et de, putain, faut que et de Tyrande, eh c'est tout simplement Jap mélange entre Japon et euh, Amérindiens. Et boum, ça fait l'œuvre de la nuit. Et du coup, d'ailleurs, les puits de lune hein, sont le symbole du shintoïsme. Euh, la religion japonaise et euh, du coup c'est assez assez intéressant je trouve de revoir un petit peu ce côté aussi euh... alors, écouter des musiques de Warcraft 3 des Elfes de la Nuit et des musiques de World of Warcraft des Elfes de la Nuit c'est pas du tout le même délire alors moi j'aime bien les deux hein, qu'on soit clair mais c'est pas forcément le même délire en WoW on a vraiment des musiques douces des musiques très apaisantes très intéressantes War 3 les musiques sont beaucoup plus sauvages je trouve euh, concernant les Elfes de la Nuit alors ça c'est pas du tout une musique Elf de War 3, hein, pour le coup mais c'est euh, assez intéressant de voir ce, ce, ce côté un peu plus sombre un peu plus mystérieux avec un côté un peu un peu asiatique je dirais donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai pas non plus des milliards de trucs à dire et je veux, je veux que la vidéo soit assez courte malgré tout, euh, moi j'aime beaucoup cette vidéo je pense que ça fera euh, probablement parce que maintenant dès qu'il y a un nouveau truc ça fait polémiquer mais euh, c'est assez cool de savoir que du coup Nathanos n'a pas une mort définitive c'était ce qu'on théorisait et au final ça arrive donc Nathanos sera probablement un boss à Shadowlands euh, puisque on devra le battre très probablement euh, je sais pas à la 9.2, à la 9.3 même peut-être à la 9.1 euh, on devra très affronter Nathanos et Sylvanas, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Sylvanas, je ne pense pas euh, que Sylvanas soit, euh, le, euh, soit un boss qu'on tuera façon enfin, Garrosh et c'est tout, on devra probablement l'affronter parce que c'est on va dire euh, un fantasme que les joueurs ont, donc on fracassera très probablement Sylvanas, c'est un peu comme Ashara, on la fracassera mais à la fin elle va s'enfuir et elle va nous aider très probablement, enfin pour moi hein, c'est ma théorie, euh, elle nous aidera probablement à battre, euh, à battre le geôlier. À la fin d'ailleurs, euh, alors je n'ai pas encore lu Shadow Rising. Je ferai une vidéo sur Shadow Rising, mais on a des petits éléments concernant pourquoi Nathanos est ici par exemple. Et euh, Nathanos en fait sait qu'il va alors, la dernière mission qu'il avait. Si vous avez vu mes vidéos sur la 8.2.5, je crois, euh, Sylvanas a donné une mission à Nathanos. Cette mission en fait, c'est tout simplement le bouquin Shadow Rising. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais à peu près euh, que c'était une mission et notamment bah, d'aller tuer one Samedi. C'était sa mission en finale. Spoiler, il échoue. Et euh, au final, eh bien euh, il a en gros choisi dans le bouquin, ce qui a assez dit, c'est que euh, Nathanos va mourir. Il sait qu'il va mourir et du coup il a envie de choisir sa mort. C'est très romantique, il a envie de choisir sa mort et il a envie de mourir, là où en gros sa vie de réprouvée, sa vie de, de mort vivant a commencé, et d'ailleurs là où sa vie de vivant aussi s'est éteinte, donc là où tout a commencé il revient, et c'est pour ça qu'il vient à la ferme des Maris. Euh, donc ça c'est assez intéressant à ce niveau là, même si on ne sait pas encore exactement pourquoi par exemple il n'est pas parti avec Sylvanas directement, même s'il veut choisir sa mort tout ça tout ça, pourquoi il s'emmerde juste... à mourir alors qu'il pourrait traverser le portail et le voile comme Sylvanas, donc là-dessus on n'a pas vraiment encore de réponse, je sais pas si ça sera justifié, ça se trouve il n'y aura pas de justification, mais voilà, c'est pour ça aussi qu'il est là, et j'aime bien euh, j'aime bien justement, enfin pour le coup Nathanos, le traitement est très intéressant, ça fera plaisir de le revoir bien sûr à Shadowlands, à aux côté de Sylvanas. Et euh, bah, encore une fois, moi ce qui me plaît c'est vraiment le, le, le traitement de Tyrande, qui reste euh, dans la droite ligne de ce qu'on a eu à BFA, savoir un retour sur Tyrande, euh, la guerrière, euh, alors c'est un peu le, la guerre de la nuit tout ça tout ça, moi c'est vrai que ça me passe un peu au dessus, je... c'est cool mais c'est vrai qu'il faudra qu'on se penche un jour dessus avec Eva mais pourquoi ils ont pas fait la guerre de la nuit pendant la guerre des anciens, pourquoi ils ont pas fait la guerre de la nuit pendant Warcraft 3, c est, c est, c est, ça, ça je trouve ça un peu bancal. Mais après comme si ça permet aussi de revenir sur les elfes de la nuit et le côté sauvage et bourrin des elfes de la nuit, euh, enfin, quand je dis "bon", hein, c'est quand même travaillé, mais vous m'avez compris. Bah, j'aime bien, j'aime beaucoup ça, et du coup, cette vidéo me plaît. Cette vidéo me plaît, cette vidéo me, me parle, cette vidéo visuellement est intéressante, thématiquement est intéressante. C'est pas une énorme vidéo, il y a pas des milliards de trucs à dire. Euh, on n'est pas en mode "Oh my God, Oh my God", mais c'est vraiment assez sympa. Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce petit combat entre euh, Tyrande et tous les tous les clins d'œil. Et pareil, encore une fois, assez violent hein, finalement. Même si c'est une mort hors champ. On a mis du sang, Là, je ne l'ai même pas vu. Ah. Mais elle égorge quelqu'un. Alors certes c'est un mort-vivant, c'est de licor, etc. Mais euh, c'est un mort-vivant et elle l'égorge froidement, elle abat froidement un mec. Euh, ça fait longtemps quand même, hein. ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de choses. Un mec qui est à sa merci, qui... Ça fait même... Est-ce que j'avais déjà vu ça dans Warcraft <rire> En cinématique, euh, un otage qui est, massa qui est tué comme ça... Euh non, en combat ouais, en, en otage je crois que j'ai jamais vu ça dans Warcraft après vous allez peut-être me le dire dans les commentaires mais je crois que ça, enfin de mémoire ça ne me dit je, je vois rien en fait donc euh, non c'est vraiment, vraiment assez intéressant assez mature et assez cool franchement assez cool, voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas, j'oublie peut-être des points J'oublie. je suis toujours, après en revoyant la vidéo ou autre je, je dis toujours putain merde j'ai oublié ce truc là, peut-être que j'oublierai à ce moment là je mettrai dans, le, dans les commentaires en épinglé n'hésitez pas à me donner vos impressions, est-ce que vous avez aimé cette cinématique est-ce qu'il y a des choses qui pour vous reste encore en suspens, est-ce que bah, vous avez des observations euh, que je n'aurais pas vues par hasard ou autre, n'hésitez pas, tout ça dans les, dans les commentaires, plein de bisous, likez la vidéo si elle vous a plu, euh, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de l'or bien sûr de Warcraft, mais aussi de Starcraft Diablo euh, tout ça, tout ça, plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus J'ai pas d'idée je voulais faire un truc sur la conclusion, je cherche mais, euh, mais j'ai pas d'idée, donc euh... Je vais juste vous dire de regarder le petit cheval en bas à gauche. Euh, ah si, je sais. Vous savez ce que mangent les elfes de la nuit euh, comme gâteau apéro Les Doritos. <rire> doritos, Doritos. Bon, ok, je m'en vais. Salut. <rire>